Comme disait je ne sais plus qui, euh, si les gens n'avaient jamais entendu parler d'amour, ils ne tomberaient jamais amoureux. Vrai. Pour qu'il y ait l'objet, il faut qu'il y ait l'idée, et pour qu'il y ait l'idée, il faut qu'il y ait la suggestion. donc t'as choisi euh, Michel, tiens, Michel, oui. Michel, ok, vas-y Michel, reformule ta, ta question, s'il te plaît. Tu t'es informé hein, que tu étais enregistré. Oui, oui, je suis enregistré, je ne porterai pas plainte, je ne ferai rien contre toi suite à ça. <rire> C'est bien, good boy. Vas-y. Euh, alors, je t'appelle euh, suite à l'écoute du séminaire sur le bonheur, euh, et notamment sur le concept de rat race. Parce que, en fait, j'ai un peu. Un... Alors, deux secondes, deux secondes, deux secondes. D'abord, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, alors un peu, je fais un peu tout le temps les mêmes commentaires sur euh, les séminaires, parce que je trouve toujours que c'est un, un contenu. Euh, unique en fait et je, je, je dis souvent qu'en gros j'ai la certitude que je trouverai pas ce contenu ailleurs euh, quand bien même je serais prêt à payer euh, cher et il euh, y a toujours la, la gifle la petite gifle et le, le réalisme qu'il faut quoi. Donc, je suis toujours euh, satisfait par, par, par tes séminaires bon, bah, tu me fais plaisir et est-ce que tu peux pour ceux qui nous écoutent euh, définir la rat race, ou rat race, ou course des, des souris, course des rats. Bon, c'est un peu de la triche, parce que j'ai l'affiche euh, sous les yeux, mais alors, je vais essayer de le faire euh, sans regarder l'affiche. C'est quoi une ouais, fiche, je... pour ceux qui ne savent pas Alors, fiche c'est euh, une espèce de note, euh, note de synthèse, mais bien, bien fournie euh, du séminaire, et qu'on obtient en laissant un, un commentaire... Euh, un vrai commentaire sur le, sur le site MatConsulting. Tout à fait, oui. Euh, c'est un résumé euh, avec les, les images quand il y a lieu et les liens ouais. quand il y a lieu de, de la journée. C'est même plus qu'un résumé, c'est un plan en fait, c'est un plan oui, détaillé, c'est un support. J'ai des notes de synthèse très fournies. Pour, pour, pour que ceux qui croient qu'ils ne, qu ne reçoivent qu'un qu fichier audio ou vidéo, il y a, y a également un support et euh, j'ai décidé parce que simplement sinon les gens ne s'emmerdent pas à laisser des, des, des notes et bien de l'échanger contre une note, la note est évidemment parfaitement libre tu es témoin, tu peux mettre la note que tu veux, le texte que tu veux ça n'est jamais euh, corrigé ou amélioré, même les fautes d'orthographe sont, sont d'origine euh, et, et ainsi toutes les, toutes les, toutes les fiches de toutes les formats, de tous les cours, toutes les formations, tous les séminaires sont disponibles euh, et vous, vous attendent. Alors la rat race donc Alors la rat race moi je le comprends comme euh, une espèce de, de poursuite d'objectifs euh. qui en fait ne sont pas les nôtres mais qui sont ceux euh, qu'on nous a insé inséminés et en euh, lieu et place de, de nos vrais objectifs euh, perso. Oui, alors effectivement. Euh, alors moi, je l'ai. Si, si, si, c'est bien, c'est bien. Je rien dit. Euh, alors, je n'ai pas l'affiche devant les yeux, mais euh, c'est un, une des réponses auxquelles je suis arrivé parce que je. C'est pas que de la philo, c'est pas que des questions, hein, c'est pas que de la. C'est pas que de la branlette. Il y a également des, des réponses concrètes euh, dans les séminaires. Hein, c'est pour ça que vous payez, hein, en fait. Hein, c'est pas pour. Pas pour déblatérer. Et euh, une des réponses concrètes à la problématique de je suis pas heureux, je devrais l'être plus, euh, c'est euh, d'identifier tous les domaines dans lesquels vous êtes dans une compétition euh, de moutons, de souris, enfin un peu animal, un peu, un peu bébête euh, avec les autres, et euh, de faire une petite cérémonie où en fait vous abdiquez. Voilà. vous abdiquez euh, cette espèce de, de voilà de, de, de, de compétition alors ça peut être une compétition à la possession ce qui est ce qui est ce qui est souvent le cas dans des euh dans des sphères très capitalistes matérialistes euh, voilà. qui ont le culte de l'objet mais encore que tout ça se subdivise et c'est un petit peu plus subtil que voilà moi j'ai le culte de l'objet mais pas de l'objet qui est une euh, pas de l'objet on va dire démonstration de, de capital ou démonstration de pouvoir voilà. j'ai le culte d'objet qui n'évoque ne, qui, ne, qui, qui ne connote aucun statut social particulier ou qui n'ont qui pas de, de, de grand statut euh, symbolique. Donc tout ça est évidemment un petit peu plus complexe, mais grosso modo, euh, une des conditions sine qua non pour commencer à toucher un petit peu le bonheur du doigt et à kiffer, c'est surtout d'identifier là où on, où, où, où, où on perd de l'énergie, là où elle, où elle fuite, comme une, une tuyauterie, un système hydraulique qui fuit ne peut pas être performant et il est condamné à à casser, euh, beaucoup de notre énergie fuit dans une compétition, mais ça c'est pas grave, la compétition stimule, ce qui est grave c'est que souvent les gens sont dans une compétition pour quelque chose que fondamentalement ils ne veulent même pas, et c'est là que le diable se cache dans le détail, un petit peu comme Proust euh, écrit que Swann euh, était amoureux pendant des années d'une femme qui n'était pas son genre... En réalité, les gens se battent pour quelque chose qui est un désir mimétique, dirait l'autre. Mais en réalité, un désir construit de toute pièce qui n'est pas le leur. Et se battre pour quelque chose que tu désires ardemment, c'est sain. Par contre, investir à mort pour quelque chose qui est simplement une, une, une, une, une, une carte dans une partie de carte, là par contre, c'est très malsain. Et comme le marketing l'a compris et construit des offres en fonction de ton insatisfaction, c'est-à-dire que l'idée c'est toujours que tu remplaces ta possession, ton objet, ton, ton téléphone, ton smartphone, ta, ta voiture, ton, ton quoi que ce soit, par un modèle plus récent et plus performant pour minimiser l'insatisfaction, eh bien en réalité, petit 1, cette posture psychologique, et petit 2, l'utilisation qui en est faite par le commerce, contribue à une insatisfaction permanente et à une frustration permanente. Et en réalité, euh, tu, tu gagnes énormément à abdiquer. Mais par contre, c'est très dur. C'est très dur parce que ça t'offre te, ça te, ça comme, une, comme une proie, comme une pièce démantelée, comme disait La Fontaine du, dans la Fable du Lion, euh, une place forte démantelée, une pièce démantelée, ça t'offre comme une proie, à la vindicte de tout le monde qui va te reprocher de te laisser aller ou d'être un peu ou d'être un peu ridicule ou d'être un peu tu vois bah, je moi par exemple je l'ai je l'ai vécu avec le, le vêtement faire des années de relooking presque c'est même pas presque c'est 10 ans habiller des milliers d'hommes pendant 10 ans m'a complètement détaché euh, de, de, la, de, la, je dire de la vénération, c'est un peu exagéré mais en tout cas de, de, du culte, de, de l'importance de la glorification que, que j'entretenais autour, autour, autour du vêtement et maintenant j'en ai, ai plus rien à foutre mais le problème c'est que quand tu passes de j'adore ça à j'en ai plus rien à foutre tu passes par un stade où tu es un peu moqué parce que ceux qui t'ont vu avant euh, avoir tes élégances quand il te voit finalement bah, te changer moins souvent et puis euh, avoir un peu les mêmes trucs depuis des années, et puis qu'il voit que les trucs commencent à s'user un petit peu et, euh, et que parfois tu as un petit, un petit trou par-ci par-là ou un petit fil qui commence à. Faut, tu toi, que, que les choses sont un petit peu élimées, eh bien, euh, on, on se moque. Tu vois Mais on se moque, mais c'est une moquerie en réalité euh, envieuse. Parce qu'au fond, sans l'avoir identifié, ils ont pigé que tu as capté un truc. Et tu l'as même plus capté que celui qui prétend s'en être sorti sans jamais y être rentré. D'accord, ah oui, ok. Et oui, avoir fait le tour d'un sujet, c'est y être allé, avoir vu et remonter. Comme dirait euh, Jean Reynaud ou Jean-Marc Barre dans le Grand Bleu. Faut avoir vu ce qu'il y a en bas pour savoir ce qu'il y a en bas et pour remonter. Si tu ne t'es jamais intéressé au sujet et que tu l'as toujours pris euh, de haut, euh, euh, comme ça, d'un regard en biais a, a, a, un peu méprisant, eh bien en réalité, euh, tu n'as jamais, tu jamais tu rien fait, tu n'as jamais dépassé le sujet, tu t'es chié dessus, tu n'es jamais rentré dans la partie, tu n'es jamais rentré dans le match. Mmh, okay. Donc voilà un peu la... J'ai fait cette, euh, cette digression, enfin c'est même pas une digression d'ailleurs, c'est un morceau du, du, du séminaire en, en ultra-résumé, parce que les conversations enregistrées, le but c'est pas de, de te répondre à la mitraillette, c'est également d'en de, faire profiter un petit peu, de faire un petit peu de concept euh, simplifié pour euh, ceux qui nous, nous écoutent. Donc on te remercie d'avoir ouais, eu la, la patience. Euh, ouais, ouais. J'ai répété des choses que tu savais déjà. Mais en réalité, euh, si on enregistre, c'est euh, également pour enrichir ce, ce, ceux qui nous écoutent. Donc Lara Trace euh, et, et, et, et Lara Trace, alors qu'est-ce qu'elle qu qu t'a fait, euh, mon pauvre <rire> Non, mais en, en gros, si tu veux, je, du coup, euh, je, je m'interroge un peu sur euh, mes, euh, mes désirs, mes objectifs. En gros, euh, ma question, c'est est-ce euh, que même si on sait... Euh, euh, que le l'objet de ce qu'on désire ne, ne vient pas suite à un élan euh, personnel mais je sais pas parce qu'on a vu une pub euh, ou euh, je sais pas on a peut-être observé euh, quelque chose chez des amis et que du coup on a voilà ce désir euh, mimétique mais si on le sait est ce que ça rentre quand même dans le dans le cadre de la de, de la rat race quoi par exemple et euh, et bah, par exemple tu vois j'ai euh, j'ai eu deux, trois exemples. Il euh, y, y a une montre qui me plaît bien. Que j'ai vue, euh, en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est euh, les algorithmes d'Instagram qui ont bien qui ont compris euh, mon intérêt pour, pour les montres. Moi, oui. un intérêt, tu me le disais tout à l'heure, mais tout à l'heure, ça n'était pas enregistré. Donc, si je ne te le fais pas ah, répéter, oui, personne ne comprendra. Je <rire> suis désolé, oui. Euh, du coup. Euh, je suis intéressé par une montre qui est le modèle Ski de chez Lip. Euh, et mon intérêt, en fait, vient du fait que sur Instagram bah, est apparue une fois une publicité de, de cette montre-là. Et, et je sais donc pertinemment que ce n'est pas, euh, pas un élan personnel comme ça qui, est, qui fait que je suis intéressé par cette montre. Pour autant, est-ce que. Euh, est-ce que, est, est que je me plante à vouloir essayer d'obtenir ce, cet objet-là Ce n'est pas parce qu'un qu un, un, un produit fait l'objet de publicité qu'il ne peut pas être un désir personnel. Ouais, parce que sinon, on enlève beaucoup de choses. Ouais. Bah, sinon, on enlève tout. Parce qu'en réalité... Ouais. Euh, quand tu es le, le, le petit petit homme, petit bébé tout nu tu ne désires rien ni personne à part manger à ta faim, boire à ta soif et euh, éventuellement le sein de ta mère l'ensemble en, des désirs sont composites comme disait je ne sais plus qui euh, si les gens n'avaient jamais entendu parler d'amour, ils ne tomberaient jamais amoureux pour qu'il y ait pour qu'il y ait l'objet il faut qu'il y ait l'idée et pour qu'il y ait l'idée il faut qu'il y ait la suggestion si rien n'est ne jamais suggéré, suggéré l'idée ne peut pas naître ouais, c'est pas. on a tous vécu cette situation surtout nous les hommes où on rentre chez nous tranquillement, et puis il y a quelque chose qui nous, qui nous dérange ou qui nous démange, on ne sait pas trop quoi. Et puis à un moment, à cinq ou dix à cinq mètres de chez soi, on se rend compte, en fait, qu'on a envie de, on a envie de pisser, on a envie d'uriner. Et tout à coup, ça devient une obsession alors que ça ne l'était pas cinq minutes avant. Et on se retrouve à quasiment à courir, euh, <rire> à courir, et, et, et à monter dans l'ascenseur en, en prenant des pauses quasiment d'inverti là, où si on nous voyait, ça serait grotesque. Ouais, on, on a l'impression qu'on n'aurait pas supporté la, la seconde de plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et en 5, 30 secondes avant, ou une minute avant que tu ne formalises l'idée, c'est-à-dire qu'elle ne, qu ne soit bien claire dans ton esprit, on est bien d'accord que ta vessie, elle était pareille Simplement, tu n'y pensais pas. Ouais, ouais, C'est ça, c'était supportable. Donc, en, en réalité, il n'y a pas de honte à admettre que euh, on n'est pas à l'origine de tout et que euh, les idées euh, euh, ont une, enfin que les, les, les idées sont passées de, de main en main. De, de, de livret en livret, de, de murs en murs, de publicité en publicité. C'est quoi la publicité C'est la réification de l'inconscient collectif. La, la publicité n'est jamais arrivée à faire vendre quelque chose que personne ne voulait. Ça, c'est une grossière erreur. Je renvoie pour cela à tous les livres de marketing que j'avais lus une certaine époque, comme euh, le, euh, La science du shopping de Underhill, euh, Les 22 lois du marketing de. Comment il s'appelle Je ne sais plus comment. Euh, euh, la publicité n'est jamais arrivée à vendre quelque chose que les gens ne désiraient pas. Ça, ça, ça, c'est une, une misconception, c'est une, une, une conception erronée, mais vraiment la, la plus erronée possible. La, la publicité, c'est le croisement d'une disponibilité d'esprit des gens et d'un courant. Il faut qu'il y ait un courant que ce soit technologique, ou une mode, ou une pratique dans un autre endroit du monde. Et il faut que dans l'endroit du monde où, la, où, la, où, tu, où tu désires investir dans une publicité, il faut que les gens soient disponibles à l'entendre. Et le bon publicitaire, à l'instar du bon journaliste, est celui qui sait où et quand se croiseront la disponibilité et le courant. Voilà. C'est une, défi... une définition néo de la publicité, tirée de sa définition du journalisme dans Les Barbares. Donc, la, la, la publicité n'existe pas pour rien, mais elle ne crée rien. Elle te passe des suggestions. Et après, c'est la façon dont tu t'empares de ces suggestions, dont elles déteignent sur toi et dont elles te marquent, c'est-à-dire le choix que tu vas opérer entre ces publicités, c'est-à-dire ce que tu vas délaisser et ce qui va s'imprimer en toi, qui va faire ta personnalité. Oui. Il ah. bon, y, y, y a des publicités avec des messages très simples que j'ai vus il y a plus de 20 ça, ans. Ça coupe parfois. Je suis, je suis pourtant un point fixe, je ne peux pas faire mieux, désolé. Donc, je vais, répé je vais répéter. Euh, il n'y a aucune honte, et c'est même un signe d'intelligence, car l'intelligence, telle que définie par Gaston Berger dans la caractérologie, c'est grandement basé sur la mémoire sensible, c'est-à-dire pendant combien de décennies, jusqu'à combien de décennies en arrière peux-tu te souvenir d'un signal faible ça, c'est un grand marqueur d'intelligence. Sur... Par exemple, dans les tests de, de, de, de surdouance, les surdoués ont généralement une mémoire sensible qui commence à 4-5 ans. C'est-à-dire qu'ils se souviennent de scènes de leur enfance ou de phrases qu'ont prononcées leurs parents quand ils avaient 4-5 ans. Bah réfléchis et tu verras. Euh, j'ai des souvenirs mais euh, je, je suis à peu près certain de ne pas être surdoué en même temps. Mais bon. Non mais c'est une condition nécessaire et pas oui, suffisante. Est-ce est, est que, est oui, est est suffisant. que tu savais, est-ce que tu es sûr d'avoir eu euh, moins de 5 ans à l'époque oui, oui, je suis sûr. Je suis sûr bah, plus, tu as, plus tu en as, plus tu en as, plus c'est un préalable validé à la douance. Okay. Si tu n'en as qu'un ou deux, bon bah, ça ne ça, ça veut pas dire grand-chose. Bref, donc... Ça n'est absolument pas euh, méprisable. Au contraire, de nourrir des désirs inspirés de messages fussent-ils commerciaux. C'est pas honteux du okay. tout. Ouais, c'était ça, ça un peu le point. C'est parce que je me suis dit, en gros, ils ont bien senti mon intérêt... Et je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de me faire enfler là-dessus euh, C'était simple. Hein. Je, suis, je, suis beaucoup, je suis beaucoup, je serais beaucoup plus inquiet pour toi, mon ami, si tu faisais partie de cette catégorie de gens qui, selon moi, sont eux les plus mal lotis, qui en fait n'ont pas de désir, et ne savent pas fondamentalement ce qui leur plaît et ce qui leur plaît pas. Et eux sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, et en réalité, comme ils ressentent et qu'ils vivent, ce manque de dynamique, car pas de désir, ça veut dire pas d'énergie pour changer le monde. Hein. L'énergie, comme dit Jean Covici, c'est la mesure qui quantifie le changement d'un système. Donc l'énergie, c'est ce avec quoi le poète se lève le matin en disant « j'ai envie de peindre, de dessiner, de changer le monde eh ben, ». L'énergie euh, du non-poète, c'est le désir. Hein? Tu, tu, tu vas travailler, tu vas te dépenser à t'accroître de tes dons, comme disait Cochet. Tu vas te dépenser à la hauteur de ce que tu désires et de ce qui te manque. Plus tu, plus tu ressens le manque... Parce que, par exemple, euh, tu n'as pas eu la chance de, de naître dans une euh, classe sociale où les opportunités sont largement partagées, par exemple. Euh, ou parce que, euh, je sais pas, euh, t as, t as, t as, t as, tu as euh, hérité ou pas hérité euh, de quelque chose qui va te demander de te battre un peu plus que les autres. Par exemple, euh, euh, tu fais partie d'une minorité où... Euh, euh, par définition, euh, on va te prendre un peu pour un branleur. Bon, ben, tu vas devoir démontrer un peu plus que les autres euh, que, que, que tu ne l'es pas, d'accord Maintenant, c'est moins vrai parce que les minorités sont glorifiées, mais dans les années 70-80, euh, il n'en était pas de même. Tu vois Donc, tu vas te dépenser, c'est-à-dire tu vas t'arracher, tu vas carburer, tu vas travailler, tu vas te lever plus tôt, tu vas te coucher plus tard tu vas être plus perfectionniste, tu vas prendre plus de risques, tu vas entreprendre plus, tu vas nourrir plus de contacts, tu vas, te, tu, vas te, tu vas te déchirer à la hauteur de ce qui te manque et de ce que tu désires profondément. Et en réalité, le désir, il peut être hautement, hautement, hautement matérialiste, c'est pas grave, puisqu'il n'est que le prétexte à ce que tu dépenses. Et après, c'est ton intelligence, ta superficie culturelle, ta profondeur si tu en as une, ta culture si tu en as une. Mais attention parce que la culture, ça peut également être de la ratrace. La ratrace, ce n'est pas que la perception d'objets symboliques. Il y a également une culture universitaire, euh, la confiture, tu sais qu'on étale, qui est également une ratrace. Euh, dans, dans, dans, les dans les classes populaires On appelait ça la culture question pour un champion Tu sais c'est les beaufs avec des cravates mauves Et des chemises roses Qui, a, qui répondaient à tout à, à, à question pour un champion Et que les beaufs prenaient pour des espèces de génie, tu vois. Donc il y a une rat race dans tout Mais euh, le, ta, la, la, la culture C'est les anticorps Au, au système C'est à dire la culture c'est ce qui va t'empêcher de désirer la, la, la, la, la même... Euh, d'être soumis aux mêmes injonctions du désir que la masse. Hein D'accord. Donc, c'est pas, pas du tout honteux de triper sur des objets. Je n'ai jamais compris et jamais adhéré et jamais validé cette soi-disant définition que les, euh, les gens qui auraient un petit peu de goût euh, euh, en fait seraient des, des esclaves par, la désir, par le désir de l'objet transitionnel comme si aimer les montres c'était être un enfant qui a besoin de, de, de jouer avec sa montre comme on tête le sein de sa mère c'est n'importe quoi euh, simplement après dans le, dans, dans, euh, au sein de, de, de, de, de, de ce désir cest échapper à ce qui nous a manqué euh, et, et aller vers, vers, vers ce qu'on désire grandement après il bah, y, a, y, a, y a le désir de la personne cultivée c'est-à-dire qu'il va vouloir euh, peut-être une Rolex, mais euh, pas euh, la Submariner Noire ou la Submariner Verte. Et puis, il y a celui qui va vouloir la Submariner Noire ou la, Sub ou la Submariner Verte. Tu vois, c'est comme la Porsche. Il y a celui qui va vouloir euh, la 911 Turbo avec le gros aileron euh, derrière, euh, avec le... Avec le gros logo turbo à l'arrière, noir, noir mat, intérieur noir, avec des jantes 21 pouces. Et, et, et, et puis il y a celui qui va, qui va se retrouver à désirer une Porsche, parce que petit 1, il est ingénieur diplômé en mécanique, et parce que petit 2, il va se trouver désirer celle d'un reportage d'un magazine précis qu'il a dévoré pendant un mois entier quand il était à l'hôpital L'Enval à Nice sur la promenade des Anglais et qu'on lui a fait le... on lui a enlevé l'appendicite en 1991 et que son meilleur copain de l'époque qui s'appelait Philippe est venu avec sa maman lui rendre visite lui a apporté un magazine qui s'appelait Automobile Sportive et que dedans il y avait une 968 cabriolet euh, euh, peinture bleu gris métallisé intérieur bordeaux et Qu'il s'est dit un jour je ferai ce que je ferai ce qu'il faut, mais j'aurai cette voiture. Et que pour ses 30 ans, il l'a cherché pendant un an avec son copain Jean-Christophe et qui se l'est offerte. Et que dans ce reportage, le les journalistes de l'époque, donc en 91, euh, avaient fait le reportage en Italie devant un immeuble jaune au volet gris. Et que maintenant, le type qui a cette voiture là habite en Italie dans un immeuble jaune avec des volets gris. Toute ressemblance avec une personne que tu pourrais connaître est bien entendu parfaitement fortuite donc il n'y a, a, a pas de problème à je n'ai aucune aucun mépris et je n'ai même que du respect et que de l'affection et que de l'empathie pour les gens qui désirent ardemment euh, du, du, un, un, un objet une œuvre d'art un euh, une pièce d'architecture, une pièce de design, une montre, ou quoi que ce soit. Après, je sais pertinemment et évidemment que selon la largeur et la profondeur de la culture qu'ils ont, eh ben, ils désireront ce qu'on leur a imposé de désirer, c'est-à-dire le modèle le plus archétypal, le plus évident, le plus stéréotypé, le plus attendu, ou bien, au contraire... Euh, le modèle euh, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus, euh, comment on pourrait dire, euh, personnel, singulier. Oui, bah celui-là pour le cas, c'est enfin c'est le cas dans, dans mon exemple du coup. Ouais, c'est comme, euh, je sais pas. Euh, euh, si, si, si, si on si tout à coup, tu te dis que euh, ça serait pas mal euh, par rapport euh, aux gens qui t'entourent et à ta classe sociale, euh, d'avoir une petite discothèque de, de jazz. Parce que tu décides que quand tu fais un dîner, il faudrait pouvoir passer un petit peu de jazz en donnant l'impression que tu t'y connais un petit peu. Et bien, bah, tu as la façon barbare de le faire qui va être euh, d'acheter 3-4 compiles en vinyle euh, de, de Coltrane, euh, Davis, époque euh, époque Bebop, euh, ou euh, tu as la façon euh, un tout petit peu moins barbare, mais quand même pas très singulière de le faire via, je sais pas, Herbie en ou sinon euh, tu peux commander du Hiromasa Suzuki euh, sur Discogs qui est en fait un jazz funk fusion démoniaque des années 74, 75, 76. Et tu verras d'ailleurs aujourd'hui que c'est des, des disques, allez vérifier si vous ne me croyez pas, qui, qui valent en pressage d'époque entre 100 et 1000 euros pièce. Ah ouais, quand même. Tu vois, tandis qu'un Coltrane ou un Davis, même en pressage d'époque, ça vaut 30 balles, quoi. Donc, Là, il y, y a deux étapes à ton questionnement. Et j'ai répondu très clairement, pour ceux qui me reprochent tout le temps euh, que c'est pas clair. Je trouve très sain de désirer quelque chose et il n'y a aucune honte à ce que ce soit une montre, un vêtement ou des chaussures. Je suis beaucoup plus préoccupé par ceux qui en réalité n'ont aucun goût et aucun désir personnel parce qu'ils deviennent des vampires des goûts des autres. Je sais parce que j'en ai eu toute ma vie, sachant que j'ai des goûts très très assertifs. Toute ma vie, j'ai toujours attiré les gens qui n'avaient pas de goût. Et il fallait choisir leurs vêtements, il fallait choisir leurs leur, leur, leur meubles, il fallait choisir leurs bagnoles. Mon meilleur pote de collège, lycée et prépa qui s'appelait Guillaume, dont je parle dans mon premier e-book. Euh, comment s'appelait mon premier e-book J'ai oublié. Euh, you can always get what you want. Et bah Guillaume, c'était un mec comme ça, qui n'avait pas... De, de qui n'avait pas qui n'avait pas forcément de désir par, pour ce qui par, par, pour ce qui lui échappait parce qu'en réalité ayant grandi dans un milieu plus bourgeois, il a il a moins manqué, il a plus été, on va dire euh, il a moins été dans l'attente d'objets qu'il a désiré longtemps. Donc à un moment il n'avait pas de goût. C'est pas la seule raison mais c'est bon, un des motifs, j'essaie de, j'essaie de la faire courte et c'est quelqu'un qui n'avait pas de goût et qui s'est retrouvé ah, comme il a, il a commencé plus vite à travailler que, que moi, il n'a pas fait un troisième cycle comme moi, donc il a plus vite gagné sa vie, et comme il avait donc, il habitait encore chez ses parents et il avait un, un salaire d'ingénieur, donc il devait gagner, je ne sais pas, 3 3000 euros par mois à l'époque, donc il avait de l'argent, il n'avait pas de loyer, et il ne savait pas quoi s'offrir. Et donc il se retrouvait à s'offrir tout ce que moi j'avais désiré depuis des années, sans pouvoir donc à l'époque je voulais une Honda S2000 par exemple, c'est un petit cabriolet de place très prisé des amateurs et il savait très bien que je voulais une Honda S2000 et qu'est-ce qu'il s'est offert une Honda S2000 okay. donc en fait quand, quand euh, je l'ai dit et répété mais c'est une qualité, l'assertivité et les goûts sont une qualité finalement très recherchée par contre tu, tu, tu, ne, tu ne seras entouré que de gens qui en ont pas <rire> c'est le, les vases communicants. Donc du coup, ils vont, te, ils vont te, piquer tes goûts et ils vont se convaincre que c'est les leurs. Okay. Mais c'est ouais. pas grave d'en avoir, non, je pense pas que ce sera le cas. parce que, parce que rien, rien, rien ne te fera te dépenser comme la poursuite de quelque chose qui t'obsède. Rien, rien, rien du tout. Okay. Et après, c'est ta, ta largeur et ta profondeur culturelle qui définiront si tu t'offriras une montre de con, de, on va dire de con niveau 1, de con niveau 2 ou de con niveau 3. Donc le, le, le, le con ultime, ça va être euh, la, on va dire, la, la, la, la submarinaire noire, euh, le con niveau 2, ça va être une portugaise de IWC ou une... Euh, ou une... je sais même plus d'ailleurs, je sais pas quoi, une panraille, euh, une breguet, une vache fond constantin, euh, voilà un truc comme ça. Et puis encore en dessous, ça va être euh, la marque, la maison, beaucoup plus artisanale. Euh, euh, que, que, que, que, que peu connaissent, euh, en série limitée, etc. etc. Okay. Mais c'est la même chose pour le champagne. Hein. Les, les gens pensent qu'il y a 5 maisons de champagne, ils pensent qu'il y a euh, Meum, euh, Veuve Cliquot, etc. Mais en fait, tu en as des centaines de maisons de champagne. Simplement, 97 ou 98% sont des petites exploitations complètement inconnues. Donc ça, ça c il faut vraiment séparer les choses. Si Moi, je, je, je, je te félicite de triper sur un quelque chose, que ce soit une montre, que ce soit une lip ou pas une lip, euh, tu as de la chance. Okay. Tu as de la chance parce que c'est ce qui va te... ça va t'habiter. A-t-on ouais. déjà, ouais, déjà trouvé quelqu'un de plus heureux dans la vie que quand il n'était enfant et qu'il attendait ses cadeaux de Noël et qu'il il, il avait écrit dans tous les sens au Père Noël qu'il désirait tel article de tel, euh, de tel fabricant, de tel type, de tel machin Il n'y a, y a pas mieux dans la vie que de désirer. On n'a jamais été aussi heureux que les six semaines précédant Noël, entre, entre, entre 6 et 12 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et après, on peut garder ça toute sa vie, et c'est une des clés du bonheur. Par contre, pour ne pas tomber dans la rat race, il faut avoir la largeur et la profondeur culturelle pour s'assurer qu'on ne désire pas par compétition ou par mimétisme symbolique mais que l'on désire euh, par un cheminement euh, qui, qui, qui, qui nous qui nous qui, qui, qui, qui nous fait sourire qui nous fait poindre de la tendresse tu vois mmh. je vais donner un autre exemple parce que de toute façon euh, ça sert un peu qu'à ça les études de cas euh, toi tu t'es fait inséminer le, la publicité d'une lip sur Instagram moi je me suis fait inséminer la, la marque de valise et de bagages, la bagagerie Tumi, T U M I, par une publicité papier que j'ai achetée en, en, dans, un, dans une revue en, en aux États-Unis en 1995. J'avais 17, euh, 17 ans. J'avais 17 ans. C'était mon premier voyage linguistique. Et, et je me rappelle que, bon, bah à l'époque, évidemment, on oublie, euh, voilà, euh, euh, en gros, le divertissement, c'était la télé et les, les revues. Et j'avais acheté une revue à l'aéroport dans laquelle il y avait cette publicité pour un, un bagage, euh, qui dont la, la marque existe toujours, c'est un des premiers bagagistes. Et le slogan, c'était, en anglais bien sûr, mais en français, ça voulait dire euh, « vous, vous serez dans le même avion, mais vous serez pas sur le même vol » quelque chose comme ça et on voyait un type en costume avec euh, sa valise to me et l'idée de, de partager un avion mais en réalité d'être à une espèce d'altitude différente ça m'avait tellement impressionné et tellement marqué que ce truc m'est resté mais toute ma vie en fait et, et maintenant j'ai un bagage to me okay. à 42 ans alors ce truc là je l'ai vu à 17 mais, je ne m'estime pas être un soldat mongol ou une, souri, ou une souris de la rat race. Pourquoi Parce que ce que je désire en général, ça échappe à toute compétition symbolique. Il n'y a pas de compétition autour du bagage. Il n'y a pas de compétition autour de euh, euh, qui a la meilleure chaîne stéréo ou qui a la plus belle collection de vinyles. J'ai que des collections de trucs... Qui, qui ne font pas choper et qui et qui n'impressionne strictement strictement personne. Ok. Donc tu as bien de la pour résumer, tu as bien de la chance de triper sur ta sur ta lip et je te souhaite de pouvoir. Je, je connais pas euh, ce modèle ni cette. Euh, je connais pas très bien ce fabricant et pas du tout ce modèle. Je te souhaite de pouvoir te l'offrir, pas trop vite, parce que si tu peux te l'offrir trop vite, évidemment, tu, tu, tu amputes ton désir. Donc je souhaite que ça te prenne un petit peu de temps et que tu l'obtiennes. C'est une petite somme euh, quand même, donc ça ne sera pas immédiat. C'est quoi C'est une lipe Ça doit être quoi 2000 balles 2500 balles Non, non, non, non moi, je, moi je suis pauvre. Elle a 600 balles. Euh, je ne je je sors pas 600 balles comme ça pour Une montre en tout cas, mais 600 balles neuves, euh, oui. Bah, Après, tu vas, il a des modèles bah, plus, tu... plus, plus cher euh, en, en occasion, oui. Mais écoute, Coco, croisant un ex pauvre, quand on est pauvre, on n'achète pas de neuf, c'est les riches qui achètent neuf. Oui, euh, non, non, mais alors, ce que je te donnais, le moi, c'est pas un modèle, c'est pas le modèle le plus récent qui m'intéresse, c'est encore un autre truc. Et en plus, ils sont pas très dispo en France. C'est souvent des revendeurs étrangers, donc ça sera plus. Compliqué. Les les, les, objets, les objets de luxe les objets de luxe ça s'achète d'occasion pour la simple et bonne raison que euh, il est ensuite très simple de les revendre au même prix. Ok. Bah oui, bon. le c'est le fameux réflexe bah oui. euh, de penser à la vente. Mais bah oui. Achète la plus, plus où que bah oui. Ça. Bah, bah oui. Ma, ma, ma, première, euh, ma première et seule Rolex d'ailleurs, qui était une oyster de d'or et argent de 68, euh, je l'ai payée 2200 euros et j'ai revendu 2000. Que, 3 ou 4 ans plus tard. Elle au final, elle m'a coûté 200 balles. Et, énormément de loisirs sont gratuits en fait. Hein. Ouais, tu, tu, tu sors juste l'argent mais c'est... Euh, mais, en fait, mais bien sûr. Mais bien sûr. Énormément de loisirs sont parfaitement gratuits. Il n'y a, a, a que l'automobile, il n'y a que ce qui roule, ce qui vole et ce qui flotte, qui coûte beaucoup d'argent à entretenir. Tout le reste, euh, ça, globalement, euh, sur, sur le marché de, de, du, du, du vintage, enfin le marché des objets, euh, euh, comment, comment, comme disent pudiquement les anglo-saxons, euh, pre-loved, fondamentalement c'est gratuit. C'est gratuit. Okay. Bon, je pense qu'on a parlé assez longtemps, est-ce que c'est -ce est clair C'est très clair, c'est très clair, ça m'enlève un, un nœud du, de la tête. Très bien. Donc je te remercie. Un petit message à passer aux, aux followers euh, bah, J'espère que leur confinement se passe bien, déjà. Et, euh, euh, et je leur conseille de suivre, euh, d'acheter ce séminaire sur le bonheur qui est très intéressant et, euh, et d'autres programmes, notamment Timidité, parce que moi je le suis, et, euh, et puis voilà. Merci à toi. Merci Stéphane. Allez, si on s'intéresse à mes sujets oui. et qu'on a l'impression que je dis pas trop de conneries, c'est le moment de s'abonner à la chaîne et de rétribuer euh, Marcel ou Michel, je ne sais plus comment il, avait dit, il a choisi son pseudo, de le rétribuer. Michel. Ouais. Michel. Avec un pouce levé vers le haut pour le remercier d'avoir accepté de partager cette conversation avec vous. Voilà, puis en ce moment, je suis en train de vous mettre à gauche de la vidéo, sur l'écran, là, euh, la vignette par laquelle je vous conseille de poursuivre votre visite de la chaîne.